de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce bandeau chauffe oreille ou headband ce bandeau la, la particularité c'est que on, dès, quand on le voit on pense que c'est du tricot euh, la côte anglaise mais c'est du crochet c'est du non c'est du crochet c'est très facile c'est très rapide c'est une seule c'est la répétition d'une seule et même ligne c'est tout. Et donc, ça va, ça va être très, très rapide. De quoi on aura besoin On aura besoin, bien sûr, de fil. Mon crochet 5 et demi. Pour ma part, vous, allez, vous utilisez le crochet que vous voulez, que vous avez, et la, le fil que vous avez. La, le, ce qu'il faut faire, c'est que vous, vous il faut mesurer le tour de votre tête. Le tour de votre tête ou de la, de la tête de la personne à laquelle ce bandeau sera destiné. C'est tout. Et donc le travail sera le même. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et d'un centimètre pour mesurer. Voilà, on se retrouve pour, pour, pour commencer. Donc pour réaliser notre bandeau, on commence par faire un nœud et une, une maille chaînette. Le nombre de mailles chaînettes dépend du tour de la tête de la personne. À laquelle sera destiné ce bandeau ou ce headband. Donc, il vaut mieux ne pas l'avoir trop serré. Donc on fait le nombre de mailles-chaînettes nécessaires et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, mailles-chaînettes. J'ai fait 61, 71 mailles. 71 mailles, c'est le tour de la tête et il vaut mieux que le, les, vos mailles chaînettes ne soient pas trop serrées pour que ça ne vous serre pas trop la tête. Euh, on va commencer, J'ai fait 71 11 mailles. Je vais commencer. Premièrement, on va commencer en tournant. Vous tournez votre, vos mailles chaînettes. Normalement, on, de, on devrait travailler ici, faire des, euh, des demi-brides. Normalement, on travaille comme ça, mais là, on va tourner notre ma, notre nos mailles chaînettes et travailler à l'envers, mais sur. Regardez, je refais. Voilà. Attends. Voilà, nous, mes mailles chaînettes sont comme ça. Je tourne et je travaille sur le brin sur ce brin là. Donc. J'ai je, je fait un jeté et j'ai tiré une maille. J'ai trois mailles sur le crochet. Ces trois mailles, je vais les je vais faire tomber comme ça. c'est pas une demi-bride normale. Donc, je, je refais encore une autre demi-bride. Regardez, j'ai fait un jeté. J'introduis je mon crochet dans le brin Vous avez deux brins Celui-là et celui-là. Et celui-là, c'est celui du milieu. Donc, je fais entrer. Mon crochet sous le brin qui est loin de moi, donc et je tire une maille. Si ces mailles là, je les laisse tomber deux, je garde une seule sur le crochet. Je refais encore une fois. Voilà. Normalement, on fait normalement pour faire une demi-bride, on fait un jeté et on laisse tomber les trois. Ici, il n'y a pas de jeté, juste la première maille la fait sortir à travers les deux autres regardez voilà donc voilà il n'y a pas de jeté et je, reste, je je fais sortir les deux mains à travers la troisième On a dit, on, tra on travaille sur les mailles chaînettes à l'envers. Normalement, le droit, c'est comme ça. Moi, j'ai tourné et j'ai fait un jeté. Je prends le brin qui est loin de la maille. Je, je tire une boucle et je fais sortir les deux autres boucles à travers la maille que je viens de faire. Voilà. Donc, voilà, je fais un jeté. J'introduis le crochet. Je tire une boucle. Et... Je fais sortir les deux autres boucles à travers la maille que je viens d'avoir. Encore. Voilà. Il n'y a pas de jeté. C'est une demi-bride incomplète. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rond et on se retrouve. C'est le seul rond qu'on va refaire. C'est tout ce qu'il y a à faire pour pour réaliser ce, ce bandeau. Voilà. Et vous continuez ainsi. Voilà, j'ai j'ai terminé. Il me reste une seule maille, la dernière à faire. Donc je vais la faire avec vous. Donc J'introduis mon crochet, je tire la boucle. Et je laisse tomber les deux dernières voilà on a fait tout ce rond là après qu'est ce qu'on va faire on va faire une maille chaînette et on tourne notre travail là on va travailler où regardez vous avez votre vous avez vous avez une tresse qui est devant le travail vous tournez votre travail vous avez l'autre qui est ici donc, nous, on va travailler, vous tournez un peu votre travail, vous regardez de haut, pas comme ça, donc vous n'allez pas travailler ici, non, on va travailler, en regardant un peu votre travail de haut, vous prenez, vous faites un jeté, cette, pardon, cette maille-là, cette maille, cette maille que vous voyez là, c'est la maille jetée, c'est la maille jetée, c'est la maille, maille chaînette qu'on vient de faire. D'accord. Donc on ne va pas travailler sur cette maille. On fait un jeté et on prend le brin, ce brin là. Vous avez deux brins de côté de votre maille. On, on va travailler sur le, le brin ici, sur ce côté là. Donc on introduit le crochet ici et je fais un jeté et je fais comme tout à l'heure. C'est ma demi-bride incomplète. Je fais un jeté et je vais sur ma deuxième maille et je travaille la même chose vous faites voilà on continue comme ça, comme tout à l'heure on continue sur tout le rang voyez continuez comme ça jusqu'à la fin, à la fin du rond, vous faites une maille chaînette et vous tournez votre travail, vous commencez votre votre ligne suivante et ainsi de suite, jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaité et la largeur souhaitée, pour ma part, puisque ce sera un chauffe-oreille, donc et, et je fais une largeur de d'une dizaine de centimètres. Voilà, c'est comme ça. J'ai déjà travaillé, là c'était pour vous montrer, j'ai déjà travaillé hein, ma, mon bandeau. Qu'est-ce que ça va Quelles sont ces mesures Je fais une dizaine de centimètres de largeur et il fait 50, bah, euh, Regardez. 51 cm 51, presque presque, 51 cm Une fois que vous avez travaillé votre dernière maille vous faites comme si, une autre maille, comme si vous alliez faire une maille chaînette et vous coupez votre fil mais là vous le coupez long, parce qu'on va le travailler pour faire le nœud du milieu donc euh, je, euh, moi c'est tout ce qui me reste de la pelote j'ai utilisé toute une pelote. Donc je vais prendre ce fil. Et on va travailler ensemble. Je regarde de quel côté je vais travailler. J'ai j'ai cette tresse ici et tresse ici. Donc pour moi, ce sera la face parce que regardez ici, j'ai pas la même, c'est pas la même tresse, c'est pas la même chose. Donc je vais tourner, ça c'est la face. C'est la face que je veux avoir. Et la face devant vous, le, le dos du travail, c'est ici. Et donc, vous venez, vous pliez votre travail. Vous pliez en deux, les deux côtés. Et vous prenez les deux côtés, vous les rapprochez. Vous rapprochez les deux côtés et vous les ouvrez un peu. Vous introduisez l'un dans l'autre, comme ça. Donc, vous avez les quatre moitiés. Essayez d'avoir les quatre, il faut absolument avoir les quatre côtés, les quatre moitiés. Et quand vous allez coudre, vous allez prendre les quatre côtés. On prend les mailles, on passe à travers les mailles d'en haut. Et les quatre dans les quatre les quatre parties dans les quatre parties et vous tirez votre fil donc on fait on peut faire un aller et un un aller-retour pour être sûr que ça va pas se défaire votre temps pour le faire parce que ça va être le devant du travail. Bon, finissez votre travail, les coutures et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes coutures. J'ai coupé les fils, hein. J'ai tout coupé, il reste un petit bout là. C'est pas... Non. J'ai tout coupé, voilà. On tourne notre travail, vous tournez et vous allez obtenir votre nœud qui sera au milieu. Donc voilà. Quand vous retournez votre travail, vous poussez un peu, vous faites comme ça. Et voilà. Le mien sera un peu... J'en je, je, avais fait un autre, avec un autre fil voilà l'aspect que ça donne aussi donc vous avez le choix amusez vous à le faire c'est très rapide très facile comme j'ai dit au début et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé jusqu'à la fin merci à la prochaine